Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeff et je suis le dessinateur de la série Créatures, une série scénarisée par mon bon ami Stéphane Bédbédé et que vous avez sans doute vu passer dans le journal Spirou. Enfin, j'espère. L'histoire de Créatures se déroule dans un univers post-apocalyptique, qui On ont issu des jeunes qui doivent survivre dans un New York abandonné et dont les rares habitants ont perdu leur santé mentale. Un monde brisé par une catastrophe, non pas occasionnée par un virus, mais par une invasion d'horribles créatures. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer de quelle façon je procède pour créer ces monstres, euh, soit quand je suis en panne d'inspiration ou quand j'ai envie de rechercher du des nouveaux design monstrueux. Vous allez voir, c'est une technique infaillible de création. Bon, enfin, ce n'est pas une technique à proprement parler, disons plutôt un procédé. Mais pas totalement infaillible non plus, puisqu'elle s'appuie sur l'imagination de celui ou celle qui tient le crayon. Enfin, vous verrez, c'est une façon de faire d'une simplicité désarmante et qui peut donner des résultats amusants et surprenants. Alors, voici comment ça se passe. Vous avez besoin d'une feuille de papier, vous avez besoin d'un crayon et de votre imagination. Comme je vous l'ai mentionné, c'est un exercice qu'on fait lorsque on est en panne d'inspiration et qu'on n'a aucune idée du monstre qui va apparaître sur notre feuille de papier. On commence par gribouiller des, des courbes, des courbes de façon aléatoire, sans aucune idée préconçue. On ne sait pas ce qu'on dessine, c'est vraiment des barbeaux. Et en passant, débarbeau, c'est un mot typiquement québécois qui veut dire du gribouillage. Donc, face à ce gribouillis de lignes, il faut dégager une forme, trouver une ligne qui va nous inspirer, une tête de monstre, un tentacule, une silhouette. C'est exactement comme regarder des nuages et tenter d'y déceler une silhouette d'animal ou un personnage. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. J'ai bâti mon monstre sur ce canvas de construction et c'est à moi de choisir les bonnes lignes, les bonnes formes, pour donner vie à mon monstre. Bien entendu, une fois que je suis lancé sur le dessin, je ne me fie pas seulement au gribouillis pour faire le personnage. Je complète, je bonifie, je, je trouve la forme finale du monstre avec euh, ma propre imagination. Les lignes aléatoires dessinées sur le papier servent à, principalement à forcer notre imagination pour y trouver notre monstrueux personnage. Maintenant que j'ai trouvé la gueule de la bête, j'utilise les lignes pour déterminer son corps et sa position. exercice comme celui-ci ça me rappelle un peu le jeu de réaliser un dessin à partir de trois lignes dessinées à l'aveugle sauf que dans ce cas-ci on a l'embarras du choix au niveau des lignes Voilà le travail. Allez, on en fait un autre. Donc, des belles courbes. Vous pouvez toujours dessiner des lignes droites, mais comme là, on ne fait pas de la géométrie, on ne fait pas de l'architecture, on fait des monstres. Des monstres, c'est organique, c'est courbe, c'est mou, c'est plein de rondeurs. Encore une fois, on essaie de trouver une tête de monstre dans l'amoncellement de lignes. Si on trouve rien, c'est pas grave. Soit on ajoute des lignes, soit on recommence. Ah, je crois que ce monstre-ci va s'imposer de lui-même. J'avoue qu'ici, les lignes m'ont suggéré des tentacules, je ne pouvais pas passer à côté. C'est ce que j'ai vu tout de suite. J'ai pas pu m'empêcher de déceler la tête de Cthulhu dans mon barbeau. Je crois que c'est euh, HP Lovecraft qui serait fier de moi.